Nous autres Bruxellois et Bruxelloises, nous avons de la chance. À l'orée de la grande ville, une grande forêt. La forêt de Soigne est une hêtrée qui a été plantée il y a environ deux siècles. Voilà pourquoi nous pouvons aujourd'hui profiter d'une si belle forêt. Les arbres sont des organismes vivants. Après 250 ans, le hêtre atteint son espérance de vie. Dans une forêt durable, les vieux arbres doivent faire de la place aux jeunes pousses qui grandiront à leur tour. Au lieu d'exporter ces vieux arbres vers l'Asie, la Wood Woodco propose aux Bruxellois de l'adopter dans leur foyer. Notre parquet Sonien est un parquet en bois massif de hêtres qui vous permet quelque part de fouler le sol d'un bout de la forêt de swine dans votre maison. Vous adoptez ainsi un revêtement de sol de haute qualité tout en soutenant un circuit court et l'économie locale. La forêt de swine chez vous, au quotidien.